Uh des psaumes, psaume chapitre 134, psaume chapitre 134, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 134, nous lisons la parole du Seigneur. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Entre tes mains, je consacre tout ce que je suis En toi Seigneur Tu tiens ma vie Dans le creux de tes mains Et je suis à toi Pour toujours Tu tiens ma vie Dans le creux de tes mains Et je suis à toi pour toujours oui Jésus je crois Pour nous, notre Père, tu es vraiment notre roi. Nous ne reposons que sur toi, notre Dieu. Tu es vraiment notre espérance, mon roi. Quand tout est bouleversé sur la terre, mon roi, nous n'avons qu'un seul appui, mon Seigneur. C'est sur toi que nos cœurs se reposent. Tu es notre espérance, mon sauveur. Sois donc béni et glorifié encore mon Seigneur, nous approchons de toi avec rassurance, mon Sauveur, avec certitude de notre Dieu, ayant le cœur vraiment rassuré que quand même nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur tu seras toujours avec nous. Aide-nous à pouvoir être aussi fidèles à toi, à ta parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous parce que nous avons tellement besoin de toi. Tu connais l'homme, mon bien-aimé Seigneur. Nous courons vers toi parce que nous savons que la force ne vient que de toi. Le soutien ne vient que de toi et le secours ne fait que de toi Seigneur. Nous faisons les efforts comme un homme peut faire. Mais c'est toi qui peux aider encore plus haut, et plus loin, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce soir, mon sauveur. Merci vraiment de la joie que tu as mis dans notre cœur être dans ta maison Seigneur, oh Dieu pour que nous puissions avoir ce moment béni et ensemble pour pouvoir te louer et te glorifier Seigneur et, et élever nos voix avec ton peuple, mon de Père Saint-Dieu, vers ton sanctuaire à toi mon Seigneur, oh Dieu vers ton trône de grâce aujourd'hui et encore merci de ce que tu es encore sur ce trône mon bénémoine Père Vincent, tu intercèdes encore pour le coup, merci parce que tu es vraiment le Dieu merveilleux Seigneur, tu es celui qui intercède pour nous, sois béni. Merci encore pour les prières qui sont montées devant ton trône de grâce. Seigneur, tu entends nos prières, tu exauces aussi, Seigneur. Nous sommes vraiment consolés. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait en cette journée, Seigneur. Oh Dieu, pour nos frères et pour nos sœurs, mon bénémoine, Père Dieu, dans chaque lieu et dans chaque endroit où il se trouve, Seigneur. Parce que lorsque ton nom a été invoqué, tu as agi, tu as entendu les prières, mon bénémoine, Père saint Dieu. Merci encore pour ces rassemblements, mon bénémoine, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons, joindre notre voix, mon bénémoine, Père Dieu, Père saint Dieu, afin que toi, tu puisses vraiment entendre nos prières, que tu puisses encore agir, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de toutes les requêtes qui ont été déposées à cet endroit. Tu es le Dieu qui entend, les dieux qui soutient, Seigneur. Tu viens toi aussi des malades, mon bien-aimé Pastebissant, Dieu. Tu es notre seul secours, mon sauveur. Que ton nom soit béni pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour les chants, merci aussi pour les psaumes. Merci pour tout, mon bien-aimé Père, Saint-Dieu. Et accorde-nous cette grâce encore ce soir d'avoir vraiment ta parole à toi qui touche encore nos cœurs, nous ramenant vraiment à toi. Sois béni pour mon frère, et sois béni pour ma soeur, nos enfants. Le petits enfants aussi, Seigneur, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Nous te remercions pour tout car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il soit exalté encore ce soir et la joie qui nous donne d'être dans sa maison. Vous pouvez vous asseoir. Oui, comme le Seigneur le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si au plus profond de nos cœurs nous avons cet amour pour lui, c'est sûr et certain que nous le louerons avec le fruit de nos lèvres en l'exaltant effectivement pour ce qu'il est pour nous. Nous nous, nous réjouissons de ce qu'il nous a donné aussi une bouche pour pouvoir également aussi le louer, un cœur aussi, pour pouvoir aussi l'aimer. Et tout cela vient du Seigneur, notre sauveur. C'est pour ça que nous nous approchons de lui avec assurance, parce que nous avons cette certitude que tout ce que Dieu veut de nous, ce qui attend de nous et ce qu'il fait pour nous, c'est toujours pour notre bien. Oui, il a toujours formé des projets de bonheur et de paix, de joie et aussi d'allégresse aussi pour chacun de nous. Mais jamais des projets de malheur. C'est pour ça que quand même nous traversons la vallée de la tristesse, mais nous savons que la joie est devant nous. Nous le remercions pour cette grâce. C'est toujours... Une consolation, un privilège aussi pour tout un chacun de nous d'avoir la joie de pouvoir aussi voir un jour s'élever aussi et surtout s'élever lorsque nous allons aussi dans sa maison. Comme David pouvait le dire, que je suis donc dans la joie quand on me dit allons donc dans la maison de l'éternel. Un jour donc dans tes parvis vaut mieux que mine d'ailleurs. C'est pour ça que nous devons tous faire ces efforts lorsque nous avons encore le souffle de vie ne trouvons pas de raison pour rester à la maison. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Il y en a de ceux-là qui ont tant désiré aussi avoir des rassemblements, des communions autour de la parole de Dieu et qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir effectivement les avoir. Mais vous savez, quand je voyage, par exemple, parce que bientôt aussi si le Seigneur permettra, et quand je voyage dans les pays tellement lointains, comme par exemple euh, l'Afrique, je voulais déjà rendu témoignage ici, je suis très touché dans mon cœur de voir que il y a des frères qui quittent à pied, hein, mais tellement de distances longues, rien que pour pouvoir atteindre le lieu où on a la réunion et se trouver pour entendre la parole de Dieu, pour adorer le Seigneur, notre Dieu. Il y en a beaucoup de frères et de sœurs aussi qui font plus que les sacrifices que vous pouvez imaginer. Parce que nous, nous, nous sommes tellement dans des conforts et conditions tellement agréables. Je ne pense pas que c'est vraiment cette condition que vous direz, mais, mais je crois que c'est ce que Job a eu à pouvoir dire, hein, que c'est par la souffrance que le Seigneur notre Dieu a sur l'homme. Et sans vraiment sacrifice de la part d'un... Enfant de Dieu, on ne peut pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Mon frère, il faut que, que cela vous coûte, que vous réalisez effectivement, parce que la facilité, les, les coussins douilleux et tout ça, ne pourront jamais vous amener dans la présence de Dieu. Vous pouvez voir effectivement que pour aller dans la présence de Dieu, ce n'était pas ce qui était dans le palais du roi, non, c'était ceux-là qui se mettaient toujours à genoux, qui pleuraient et qui soupiraient après Dieu, c'est à ce moment-là que le Seigneur pouvait aussi leur parler ainsi. Dans les conditions très douilleuses que tout le monde cherche, effectivement, se sentir toujours agréable dans toutes ces choses-là. Ce n'est pas de cette façon-là que vous devez savoir que vous rencontrerez le Seigneur. Non. Oui. savez, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Le Seigneur, notre Dieu, sur la terre, la Bible l'a fait comprendre aussi. C'est pour que beaucoup de choses sortent effectivement aussi de notre esprit. C'est que nous entrons tellement dans un rythme d'un bon point où nous nous sentons tellement à l'aise et que nous voulons que toutes choses aillent tellement très bien pour nous comme nous le pensons. C'est là que nous enfin, faisons beaucoup d'erreurs en fait. Parce que hein, nous sommes donc appelés à être des soldats comme la Bible le dit. Il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pour ça que vous entendez souvent les Saint-Esprit insister pour dire effectivement que les plaintes, et les murmures, les chrétiens ne peuvent pas être des plaignants. Peut-être toujours de ça ah mais ça va pas ici, c'est le non, on est des soldats. Vous savez, je crois que j'ai vu ce jour-ci, il y avait un soldat euh, ukrainien donc euh, qui était donc parti et qui a été euh, dans sa province. Bon, les avant, vous voyez parce qu'ils ont repoussé en fait l'ennemi. Les, les Mais l'ennemi était tellement rusé en fait. Il a eu à pouvoir piéger les maisons ainsi de suite. Donc quand les, les, les, les Ukrainiens ont eu à pouvoir repousser leurs adversaires, c'est dit, bon voilà, on va maintenant voir effectivement dans la maison, vérifier effectivement si l'adversaire savait qu'ils allaient faire ça. Alors ils avaient placé en fait des bombes à l'intérieur. Alors il y en a un qui était là. Et quand il est rentré, et puis effectivement, et lorsqu'il est rentré pour aller vérifier, donc la bombe a explosé. Donc il était déchiré, le bras et tout ça, ainsi de suite. Puis on l'a amené ici, donc en Belgique, je crois que j'ai vu ça effectivement, pour pouvoir les soigner parce qu'il était brûlé à 3 4 degrés, donc son corps était vraiment. Et ce qui est étonnant avec ces soldats-là, effectivement, lorsque euh, on a eu à pouvoir quand même les soigner, ils se rétablissaient. Alors on lui demandait, qu'est-ce que vous voulez faire Effectivement, bon, on va quand même vous garder ici pour quand même continuer. Il dit non, je commence à me sentir bien, mais ma place n'est pas ici, ma place est au front. Il dit, mes amis, mes collègues à moi, ils sont morts, je dois retourner au front. Il dit, mais monsieur, votre collègue, non, je suis un soldat, je dois retourner au front. J'ai dit, dit, ça quand même, c'est fort. Nous, nous sommes des soldats de Christ. Nous ne devons pas être de ceux-là qui, si déjà un être humain normal, dans une armée terrestre, effectivement, dont il peut mourir aujourd'hui, il peut même pas avoir le salut, peut arriver à pouvoir vouloir continuer comme ça le combat parce qu'il dit « c'est mon pays, je dois défendre effectivement cela ». À combien plus forte raison, nous qui sommes les fils et filles de Dieu et qui savons effectivement ce que Dieu attend de nous. Il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la vie. Il faut que nous puissions comprendre que nous ne devons pas chercher toujours des choses qui nous mettent en fait dans un dans un confort des choses qui nous mettent toujours là qu'on se sent bien qu'on est agréable dans cela c'est pas ça en fait les autres du gens de ce monde ici peuvent chercher cela mais mais nous en tant que fils de Dieu ce ne sont pas les choses que nous devons chercher le Seigneur, notre Dieu, ne cesse de pouvoir nous rappeler dans la plupart des temps. Mais on oublie en fait parce que la pensée charnelle revient, l'état charnel revient, les émotions charnelles reviennent toujours. Il ne nous a jamais demandé de chercher ce genre de choses. Il a toujours dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors quand nous cherchons cela ainsi, c'est sûr et certain que nous déclarons la guerre. Ah oui, parce que nous avons un ennemi... Qui qui, qui ne veut pas que, que nous puissions nous, nous tourner vers le Seigneur. Il a un ennemi qui n'aime pas le Seigneur, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que les gens le reconnaissent comme étant leur Seigneur, il ne veut pas que les gens puissent l'adorer. Pas... C'est comme ça que le combat qu'on a tous les jours, en fait. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être rares à c'est la raison pour laquelle que tout cela que Dieu a eu à pouvoir appeler et, et instruire, renseigner. Nous remercions Dieu pour les véritables hommes de Dieu que Dieu s'est choisi quand on peut voir leur vie effectivement, ils ont donné leur vie pour que cet évangile nous atteigne aussi, que nous puissions avoir la grâce de pouvoir, la possibilité de pouvoir avoir cet évangile entre nos mains. Ça coûtait la vie aux gens. Ce que nous avons entre nos mains, c'est parce qu'ils savaient, ils ont eu à pouvoir réellement connaître l'importance effectivement de cela, le bénéfique en fait le bienfait qu'apporte l'évangile. Alors ils ont voulu effectivement partager cela avec les autres pour que les autres aussi puissent arriver à pouvoir aussi expérimenter le bienfait et bénéficier effectivement de la délivrance. Parce que ce que Satan et, et tous ces démons qui travaillent avec lui, qui sont donc sous... Son service, effectivement, c'est que, ils ont, c'est simplement le désir de pouvoir tout à fait détruire. Mais ben en fait, que lui puisse, c'est ce qu'il cherche, effectivement, c'est la place, d'occuper la place de Dieu, effectivement, dans le cœur de beaucoup. Mais, il va arriver à pouvoir simplement atteindre ses objectifs avec sa semence, Parce que dans la nature d'un homme, c'est qui écrit par Dieu, effectivement, il y a toujours un cri. C'est une signature, en fait, de Dieu. Parce qu'il soupire toujours à pouvoir adorer Dieu. Dieu, c'est celui qui l'a créé. Donc, effectivement, on peut tout faire. Vous savez, Dieu est vraiment parfait dans sa manière de pouvoir faire les choses. Alors, en ce qui nous concerne, effectivement, aussi, parce que le Seigneur, sachant qu'effectivement, que les combats sera aussi intense, c'est pour ça que ces hommes-là ont eu à pouvoir passer par des moments tellement difficiles, et puis le Saint-Esprit leur a parlé effectivement, leur a montré effectivement les choses, pour qu'ils mettent par écrit pour nous en fait. C'est pour ça que nous avons les livres des Éphésiens au chapitre 6 par exemple, comme il nous a dit effectivement que nous devons être... Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Mais contre les esprits méchants, effectivement aussi, et que il faut que nous puissions revêtir l'armure, effectivement, ainsi, suites Donc toutes ces choses-là sont vraiment nécessaires. Ça veut dire que l'armure d'un chrétien, c'est-à-dire, ça, ça montre qu'effectivement, que tu es au combat, tu es au front, c'est-à-dire que tu ne peux pas te donner du repos, en fait. Il faut que tu puisses continuer à pouvoir combattre, effectivement, pour que le territoire soit gagné et que le territoire aussi soit protégé. C'est pour ça que le Seigneur dit, effectivement, que quand un démon est chassé d'une maison, ah, tu ne vas pas commencer maintenant à pouvoir fessoyer des dents en prenant la bière et tout ça. C'est juste a dit, non, non, non, non, non, non, non, il faut que tu puisses maintenant persévérer pour que ces démons-là ne puissent pas venir. C'est-à-dire que tu es toujours aux aguets parce qu'il va tourner, il va tourner, il va se dire, mais moi, dans cette maison-là, j'étais bien. Pourquoi il a changé? Je crois qu'il, qu va quand même, puisqu'il m'avait eu quelque part, il était content de m'avoir, mais là, je dois quand même revenir. Il revient encore, il dit, mais il va chercher encore des encore des mots plus, plus méchants encore davantage. Parce qu'il veut forcer, mais toi, si tu dors, il faut que tu te réveilles. Tu dois arriver à pouvoir rester toujours vaillant. C'est pour ça, il dit, certainement, il dit, mais, comme il dit, mais, veillez et priez, et en tout temps. C'était ça, c'est ça, c'est en fait la, la, la position d'un chrétien, surtout la position d'un soldat en fait. Le soldat, il, il dort pas. Vous savez, comme un ivrogne qui est là quand il, il se met au lit 8 heures de temps ou huit heures de sommeil et c'est seulement le matin. Non, ça c'est pas un soldat. Un soldat, il dort mais son sommeil n'est pas aussi profond. Il dort quand même mais il se réveille. Parce qu'il doit veiller, parce que euh, l'adversaire, lui, ne dort pas. Il cherche, oui, c'est vrai, les démons ne dorment pas. Tous les jours ici, ils cherchent des plans comment vous détruire. Ils cherchent des moyens par lesquels ils peuvent arriver à Détruire vos maisons, détruire vos familles. Tout ça, les démons cherchent les... comment ils peuvent arriver à vous avoir effectivement. Alors, c'est ça que nous, nous devons avoir cette position en tant que fils et filles de Dieu de veiller et de pouvoir prier et de persévérer, effectivement, dans les choses. Non! Le livre de Matthieu, au chapitre 24. Mmh. Lisons ici, je pense que sur verset... Ah, ça. Mmh. Voilà, Matthieu 24, on hein, dit ici, verset 11, il nous dit, « Plusieurs pauvres, faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Point. Verset 12, il dit, « Et parce que l'iniquité ce sera donc accrue, euh, la charité du plus grand nombre se refroidit. C'est qui comme ça dans votre Bible aussi C'est ça la, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Parce que Personne, nous voulons te dire encore merci pour ton amour et ta bonté La grâce que tu nous accordes encore ce soir D'être effectivement dans ta maison Mon sauveur béni Nous avons chanté les chants de Sion Nos cœurs se réjouissent toujours Lorsque nous pouvons avoir cette grâce de chanter Des cantiques inspirées Seigneur Dieu de Que nos cœurs puissent encore s'élever Et élever ton nom te glorifier encore davantage C'est pour ça que tu nous as crié Seigneur Ce soir nous sommes venus Seigneur Tu nous réjouis davantage Nous voulons te prier pour que tu donnes en encore des jours Personne, Dieu, Nous pouvons être là Rien que te louer te chantant, glorifiant ton nom, priant, revenant pour pouvoir te louer. Seigneur, c'est notre désir au plus profond. Sois béni pour cela, Père Saint Dieu, et sois glorifié. Merci pour la lecture de la que nous a donnée, Père, comme nous te demandons cette grâce, au nom de jésus christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous, vous remarquerez très bien que euh, si, cette écriture, nous l'avons eu à pouvoir lire, vous la connaissez. Mais regardez très bien, euh, toujours, euh, dans quel contexte, effectivement, le Seigneur a eu à pouvoir, effectivement, donner euh, ses recommandations, effectivement, aussi. Et, et puis, c'était suite à la, à la question, mais il, il a eu à pouvoir répondre pour donner, en fait, aussi euh, la compréhension à, à ses disciples en rapport avec les événements qui allaient donc se succéder Jusqu'à ce que, parce qu'ils ont parlé effectivement de son événement, de la fin du monde, effectivement, il a montré effectivement aussi les événements et, et, et comment est-ce que les choses se passeront. Donc c'est tout un tableau complet qui nous est donc présenté. Vous remarquez très bien, bon, il a parlé des faux prophètes, ça vous le savez, effectivement, je crois que nous avons touché aussi un mot. Mais il a dit quelque chose qui est quand même interpellant pour nous, c'est valable jusqu'à aujourd'hui, il dit, il dit une chose que, il dit, au verset vers, euh, 12, il dit Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alors regardons effectivement euh, ce que le Seigneur nous fait savoir. Il dit « parce que l'iniquité se sera accrue ». Nous avons lu à pouvoir lire, nous avons cité, nous le citons si souvent, dans le livre de Matthieu au chapitre 7, et à cela nous avons aussi lu « et nous avons cité, mais vous le connaissez déjà, si on les cite, parce que vous le connaissez très bien par cœur aussi. À partir du chapitre 7, partie de verset 22, 23, 24. Et alors, c'est là où, où le Seigneur, lui, fait, euh, il nous donne effectivement aussi ces tableaux. Il dit « Plusieurs donc viendront en ce jour-là ». Regardez très bien euh, ces tableaux pour que nous puissions aussi voir ce que nous venons de lire aussi. Il a dit, plusieurs viendront en ce jour-là. Nous pouvons les lire avec vous, parce que je pense que c'est toujours important d'y revenir, parce que si on les lit, vous avez la vue aussi sur cette écriture. Donc, il dit, verset 22, donc Matthieu 7, 22, il dit, « Plusieurs me diront en ces jours là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, N'avons-nous pas euh, chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez donc euh, l'iniquité. » Et dans le chapitre 24, verset 12, effectivement, on nous fait savoir que, pardon, oui, c'est cela, oui, que... Euh, et parce que l'iniquité se sera accrue. Alors vous remarquerez très bien mon frère et ma soeur que dans le chapitre 7 le verset 22 il ne s'agit pas des gens qui ne connaissent pas les seigneurs. Il ne s'agit pas des gens qui sont des païens par exemple qui vivent. Non, Non, non, non. Parce que ces gens-là ce sont ces personnes-là qui l'ont appelé même Seigneur. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des croyants. Parce qu'ils lui ont même dit, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, ce qu'ils l'ont fait. N'avons-nous pas donc prophétisé par ton nom. Et puis, il s'ajoute encore, il me dit, n'avons-nous pas fait beaucoup, donc, des miracles par ton nom, toujours? Donc, si, quand même, nous lisons cela, hein, nous pouvons quand même réaliser qu'effectivement, que ce n'est pas les musulmans ou le croyant, parce que c'était, c'était de croyants. Des gens qui s'asseyaient, effectivement, aussi, hein, dans les rassemblements et qui écoutaient la parole de Dieu. Les gens qui ont bien compris effectivement que dans les saintes Écritures, il est dit, voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, donc, ils chasseront les démons. Donc c'était bien des gens qui ont écouté l'Évangile. écriture effectivement de la parole de Dieu comme la Bible le, le dit parce que ils ont même fait beaucoup de miracles parce qu'il a dit son nom donc c'est important que nous comprenions cela mon frère et ma soeur et que nous puissions réaliser c'est bien, c'est très bien, c'est bien que sûr que ce sont les les croyants Croyant pas que, comme on dit, les bouddhistes ou ces cela là il n'en a pas à faire parce que ne l'appellent pas Seigneur. Mais qui sont ceux-là qui l'appellent Seigneur eh ben, Ce sont ceux-là qui sont assis et qui écoutaient aussi la parole de Dieu. Je pense que dans les évangiles, il a eu aussi à pouvoir dire que lorsque ceux-là qui venaient, il lui disait aussi, il lui disait aussi, mais tu passais dans nos rues, si docteur, et tu nous enseignais, et tout ce c'était pas des gens qui ne connaissaient pas la personne. Oh, mais regardez, chapitre 24, verset 12, il dit Et parce que l'iniquité se sera accrue. Si nous prenons aussi dans 2 Timothée, au chapitre 3, je pense, il nous dit une chose. 2 Timothée, chapitre 3. Je pense que c'est ça, de Timothée, chapitre 3, de, de Timothée, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, ça, voilà. De Timothée, chapitre 3, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, Autant blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force Éloigne-toi de ces hommes-là. Et il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par la dépression de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Alors, vous remarquez très bien là. La description qui nous est donnée, effectivement, c'est-à-dire que ça sera... Donc les temps seront difficiles et on vivra avec euh, des gens comme ça. Pharaon, plasmathe, ennemi des gens de bien, bien... Tout, tout, tout, tout ça Et puis on nous dit très bien aussi. Donc on le décrit bien, clairement on dit... Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de là. Et vous, comme la Bible le dit aussi, dans 2 Timothée chapitre 4, il dit oui, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Reprends, censure et sortez. Car il viendra temps. Vous entendez bien? Où les hommes ne supporteront pas la scène. <rire> Mais ayant la démagaison d'entendre des choses, ils se donneront une foule de. Vous avez compris ça? Donc ils vont se donner une foule de docteurs et détourneront donc l'oreille de la. Mais le Seigneur a insisté sur un point qui, dans le verset donc 12 du chapitre 24, est dit, l'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous l'avons lu avec vous, non C'est parce que l'iniquité se sera accrue. C'est à ce moment-là que aussi que <rire> l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Vous voyez, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom Cette personne-là, elle est. Ouvrier de l'iniquité. Vous suivez La personne qui est un croyant et qui vient, je donne un exemple, à la fois et qui aime les seigneurs, pour lui, c'est... Mais qui voit cette personne qui s'est dit aussi chrétien Croyant, en fait. Parce que celui dont on a parlé ici... N'abonnez pas chez ces effectivement, si, c'est quand même incroyable. tu dans le même lieu. Est-ce que vous me suivez Il voit cette personne. Mais quand il s'agit de pouvoir agir en rapport avec la parole de Dieu, cette personne-là, il fait exactement le contraire de ce que la parole dit. Et cette personne, donc le croyant qui est là, quand il observe les comportements de la personne et qu'il voit que dans le même lieu où ils sont, les personnes élèvent la voix, glorifient Dieu effectivement, mais en fait, quand à mettre la parole de la Dieu en pratique, il y a un problème. Ça fait que la personne est troublée. C'est lui qui veut s'aligner à la parole, il est troublé. Alors maintenant, le trouble vient. Il s'est dit, mais maintenant, dois-je considérer cette personne comme étant un fils de Dieu ou une fille de Dieu ou bien pas Ah oui. À ce moment-là, l'amour prend un choc. Mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide. Que nous ne puissions pas regarder à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Que le Seigneur veut faire son travail. Nous avons une promesse tellement si importante et merveilleuse, une chose que le monde ne peut même pas nous donner en tant qu'enfant de Dieu, qui ne peut même pas ôter en, fait, en réalité. Et c'est vrai cela parce que Dieu nous l'a donné. J'aime le Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, il a une façon... Je lui répète toujours, mais c'est frères il mais parce qu'il nous accorde la grâce de voir les choses. Et c'est cela que nous nous, nous nous tenons et nous l'exaltons, parce que quand il t'ouvre quand même un tout petit peu, et que tu vois ce que c'est Dieu fait, tu ne peux que le glorifier. Et tu dis, Seigneur, comment est-ce possible que l'être humain ne peut pas comprendre Satan, il est tellement rusé, mais il croyait qu'il était beaucoup plus, il était malin, qu'il peut faire et se cacher. Nous, les saintes écritures, le Seigneur le dévoile. Nous avons entendu avec vous, n'oubliez jamais cela, ce qu'il a fait, c est, c est, cet ennemi, effectivement, alors qu'il avait la bonne sémence, il est venu s'aimer l'ivraie. Et l'ivraie était presque identique à la bonne sémence. Mais c'est quand tu commences à pouvoir grandir, qu'on commence à voir vraiment la différence. Comme le Seigneur l'a dit lui-même, qu'on reconnaît un arbre donc assez fou. Alors, regardez très bien ce qui est important maintenant. Parce que les diables, les démons et tout ça combattront toujours pour que vous ne puissiez pas garder votre position. Mais le Saint-Esprit viendra toujours vous secourir. Parce qu'il veut vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez garder votre position. C'est pour ça qu'il a dit que je vous enverrai le consolateur. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et oui. Parce que, regardez très bien, il dit, si vous demeurez, ah, il est presque. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Et qu'est-ce qu'il a dit Et vous connaîtrez. La vérité. La vérité fera quoi? Ah oui, vous, vous verrez effectivement que ça, c'est les pièces de l'ennemi. Ça, ça m'a lié. Ça, c'est ci si et cela. Ah oui, c'est sûr et certain. Mais par contre, les autres, non. Parce qu'il a dit, apprenons toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité en réalité. Mais toi, oui. Parce que le Saint-Esprit te conduira toujours. Même quand tu es dans les ténèbres, effectivement, il vient te réveiller. Comme il a fait avec Siméon. Mm -hmm. Il les secoue Siméon. Voici les temps. Alors que l'homme était en de dormir, peut-être qu'il avait probablement oublié. Mais comme il avait la promesse, il les secoua. Va de l'autre côté. Ce qu'il a fait aussi lorsque Tétus tu est rentré aussi dans la ville. Avec ceux qui étaient des dieux, effectivement. Il les a secoués. Ils étaient déjà partis. Aucun de ceux qui avaient réellement reçu les seigneurs de leur cœur et qui marchaient effectivement avec les, les seigneurs n'a été tué parmi ces gens. Oui, messieurs. Vous regardez. Non, parce que le Seigneur a eu à pouvoir, le Saint-Esprit est venu pour nous. Alors, qu'est-ce que nous disons le Seigneur, notre sauveur, comme le disait Delphine, quand on voit cela, effectivement, les cœurs, comment ça va devient, À ce moment-là, ça devient tellement vacillant, doit, est-ce que c'est vraiment un fils de Dieu ou pas une fille de Dieu Comment est-ce possible Nous sommes toujours. Mais là, est-ce que c'est même la même parole Est-ce qu'on entend la même parole Est-ce qu'on comprend comment on peut réagir comme ça devant une situation qui est tellement évidente On se pose la question. Ça apporte effectivement quoi Le trouble. Alors vous dites, mes mais frères, mais l'iniquité, c'est ce que vous savez. Que vous ne devez pas le faire, mais que vous le faites. Parce que vous êtes. Vous trouvez des raisons d'une certaine manière ou d'une autre. C'est ça, ça, en fait. la chance. Alors Mais ce que Dieu, notre Seigneur, <rire> attend de, de son père, c'est pour, pour ça que les diables, effectivement, ne euh, cherchent pas tous les moyens de pouvoir euh, détruire cela. Et nous, nous devons toujours avoir dans la pensée, peu importe même s'il faut souffrir, mais cette chose-là ne doit pas manquer. Que l'huile ne manque pas dans ta lampe. Regardez. C'est absolument important. Nous lisons dans les livres d'un pierre, je pense, c'est cela, oui. Je pense à cela, oui. Donc, c'est chapitre, chapitre 1, je crois que c'est un pierre, chapitre vous connaissez. Et en purifier vos âmes, en obéissant. Je voulez le lire avec vous, non J'ai cité... Et nous pouvons donc les lire, il y en a un pierre, chapitre 1, et les verset 22, pour que vous puissiez comprendre. « Ayant donc purifié vos âmes, en obéissant à quoi » Est-ce que vous voyez ?« En obéissant à la vérité. » Mais eux ne peuvent pas arriver à pouvoir croire à la vérité. Vous comprenez en obéissant à la vérité pour avoir quoi Un amour fraternel, mon frère et ma sœur. Et puis, écoutez, continuez -moi. vous continuez Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et puis, il va vraiment te clarifier toi en tant que fils de Dieu. C'est important cela. Il va vraiment te clarifier cela toi en tant que fils de Dieu il nous dit encore, parce que nous allons revenir ici, il nous dit encore d'une manière assez claire et précise, ça c'est toujours le maître, parce qu'ils nous ont apporté ce que le maître nous a donné. Donc dans Matthieu, je le redis encore, Matthieu au chapitre 5, il nous répète ici, il nous dit, voilà, ah, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est-à-dire, la personne que tu vois là, vous comprenez? Alors, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Nous avons entendu cela, non? Ennemis des gens de bien. Ces personnes-là, que vous voyez, ils sont, ils sont aussi des croyants. Mais quand vous vous agissez, effectivement, comme un fils d'une fille de Dieu, effectivement, eh ben, vous devenez quand même l'objet de leur langue. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce qu'étant dans cette condition-là, et c'est pour ça aussi que vous, vous posez aussi la question de pouvoir savoir comment cela se fait-il qu'ils agissent ainsi aussi. Vous comprenez? Alors, le Seigneur te dit ici, effectivement, il dit, il dit, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous, et que, et que vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Alors, c'est pour ça qu'il nous a dit, « À ceci, tous connaîtront. Que vous êtes, si vous avez l'amour, les uns, voilà. Peu importe, parce que la manière dont l'autre personne agira, et pourtant il est avec toi dans la même assemblée. Mais tu vois bien que son attitude et son comportement devant la parole de Dieu, il n'est pas là. Mais si la personne en question pour louer Dieu, il est premier, number one. Pour te dire aussi que il prophétise effectivement président number one. C'est ça qui crée des troubles. Mais à ce moment-là, ton intérieur commence à se poser des questions. Et maintenant, comme nous l'avons dit effectivement aussi, tu te poses la question. Évidemment, dois-je continuer à aimer cette personne ou pas C'est la, ça, c'est la technique de l'ennemi en fait. Mais toi, en tant que fils de Dieu, tu ne dois jamais quitter ta position. Qu'il soit fort, qu'il fasse ce qu'il en envie de faire effectivement. Ton problème, ton problème, c'est cela le combat. Le combat, frère, ce n'est pas facile. Hein? Il faut d'abord que vous sachiez une chose, mon frère et ma soeur. Que là-haut, seul, l'amour parfait, ah oui, il entrera. Mais pour avoir l'amour parfait, il faut combattre. C'est pour ça que, sous le chemin où tu vas, si vous l'ai dit, notre, notre, ah pardon, non, nous l'avons entendu l'autre fois, mais vous ne prêtez pas attention, le diable, lui, il n'est pas allé s'aimer dans son champ quelque part. Non, les troubles, non, il va s'aimer ça dans le même champ-là que Dieu a s'aimé. C'est-à-dire que la bonne s'émence, eh bien, c'est bien vous. Le diable, il va pas... Euh, dit, non, non, si, vous pouvez faire cela ailleurs, vous pouvez le faire, mais... si vous, pouvez, mais, mais, vous savez, vous connaissez son intention. Ah, mais bien sûr, son problème à lui, c'est toi. Toi qui aimes Dieu, toi qui adore Dieu, toi c'est ci et cela. Bien sûr que oui. Alors maintenant, le problème travaillant. Alors, les seigneurs nous disent, pour aller plus vite, effectivement, l'amour du plus grand nombre, effectivement, se refroidira. Bien sûr, à cause de ce que nous voyons. Vous savez, si c'était un païen, à l'extérieur qui font ça, bien sûr que, bon, on sait que ce sont des païens. Mais quand on en arrive à un frère, on en arrive à une sœur avec qui vous priez vraiment, vous entendez la même parole. Alors ça vous trouble hein? Ah ben oui, ça vous trouble hein? Et on se pose la question, Seigneur, quelle position je dois prendre Mais le Seigneur te dit, la position à prendre, c'est de pouvoir aimer cette personne. Ils voient qui, qui agit Mais toi, au fond au fond de toi, tu sais que la personne, quand elle agit comme ça, elle est dans l'erreur. Et que si aujourd'hui même la trompette retentirait, mais peu importe les chants qu'il pourrait avoir chantés, peu importe les prophéties qu'il pourrait avoir prophétisé, elle n'ira nulle part. Alors, si toi, tu veux voir le Seigneur, si toi, tu, sous la terre, tu dis, Seigneur, je ne peux plus vivre ici, je veux te voir, alors toi, Garde dans ton cœur ce que le Seigneur t'a dit. Aimez même ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maltraitent. Mais il dit, mais un amour fraternel sans hypocrisie. Non, mon frère, c'est dit que tu es vrai. Il va te faire du mal. Toi, aime-le. C'est ça, la victoire que tu as. Parce que, arriver à pouvoir aimer vraiment de tout ton cœur, quelqu'un qui te déteste, c'est que tu es de la mort à la vie et que tu es né de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Père et précieux Sauva, nous nous approchons de ton trône de grâce et nous te remercions encore de l'avoir fait grâce encore ce soir. C'est vrai, Père au Dieu nous sommes ton peuple, mon roi, nous pouvons continuer à pouvoir vivre comme le monde, ni même imiter personne Dieu. Et c'est vrai, c'est troublant pour le peuple de Dieu de pouvoir vivre comme cela et de voir toutes ces choses. Mais tu nous as prévenu et tu as dit que c'est vrai, dans les derniers jours, il y aura des temps tellement difficiles. Et c'est vrai, et c'est vrai, cela sera tellement si près que les élus seraient séduits, mon roi. Mon Dieu bénévole Père Saint-Dieu, mais tu es Dieu mon roi et tu es celui qui nous aide encore, qui nous soutient. Que l'amour divin, oh Seigneur, remplisse encore le cœur de ton peuple, mon roi, pour qu'il ne soit pas refroidi, mon bénéme, pas Aujourd'hui, Oh Dieu, c'est la flamme qui donne encore la grâce et pouvoir encore se rejouir encore au travers des chants et des cantiques pour te louer, Père. Malgré les combats, malgré les difficultés, mon bénéme, Père, Dieu, nous voulons tenir davantage cet étendard de Bible. Merci, parce que toi, tu es le Dieu, et la Bible nous fait savoir que Dieu est amour, mon sauveur. Seigneur, aide-nous encore davantage, mon roi, aide-nous à pouvoir persévérer, à rester, à garder cela, Priez pour que cet amour divin, oh Dieu, soit toujours ancré en nous, béni, mes pâtissants. Parce qu'au travers de ce chemin, mon béni, mes pâtissants, Dieu, oh Dieu, les épreuves, mes nous font passer par des moments difficiles, tu le fais. Mais réellement, père, que le cœur aussi, parfois, arrive à pouvoir avoir des freins, des choses comme cela, mon béni, mes pâtissants. Pardonne-nous, père, oh Dieu. ramène nous encore davantage, mon roi, que nous continuons à faire du bien, même à ceux qui pensent du mal, béni, mes Même à ceux qui ont un esprit tendu, béni, mes Que nous faisons toujours du bien, chacun de mes béni, mes Dieu. C'est à cela que tu veux, bien Père Saint-Dieu, que nous puissions toujours être rempli de ton esprit Saint, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va encore nous conduire encore davantage, mon roi. Et nous aider encore, bénémoine, Dieu, à pouvoir persévérer, à maintenir en cause de notre vie, mon bénémoine, Père, oh, béné -père son Dieu. Oh bien Père Saint-Dieu. C'est la vérité que tu as dit, bénémoine, son Dieu. Parce que nous avons été régénérés par une sémence de mon roi. Et pour ça, que nous voulons aussi aimer, bénémoine, Père Tibissant Dieu. Seigneur, soutiens-nous encore davantage. Sans ta parole à toi, nous ne jamais tenir, mais pas tu Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin que tu nous reviennes toujours, Père sang, à ta parole, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Ramène-nous encore, mon roi, et soutiens chacun de nos Père Dieu. Garde mon frère, garde aussi ma soeur, mon roi. Une pensée impre, un bénémoine du sang, ni ma pensée mauvaise, mon bénémoine du sang, ne puisse Et fleurer encore nos cœurs, pas du ni nos pensées, Seigneur. Nous voulons toujours penser du bien, mon bénémoine, Père Témissant. Peu importe ce que nous pouvons voir, peu importe ce qu'il peut faire, mon bénémoine Père dieu nous voulons avancer, Seigneur. Tu es le seul juge, mon bénémoine, Père Témissant. Le seul maître, bénémoine, Père Témissant, c'est toi. Ma pensée, c'est que toi tu veux, c'est ce que toi tu veux, bénémoine, Père Démissant, que je pense. Sois béni pour cela, Père Saint-Dieu. Et garde aussi ton peuple, Père Saint-Dieu. Nous te remercions et nous rendons gloire à ton Saint-Nom. A toi la gloire, à toi l'honneur. La puissance et la victoire. Je prie pour ton peuple, mon roi, qui soit pas un peuple honnêteur oublié, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Habitué à pouvoir entendre, on est venu, c'était bien, on rentre à la maison. Et c'est le même esprit qui revient, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Seigneur, réveille-nous, aide-nous encore à comprendre que c'est le temps où toi, tu travailles, afin que nous puissions pas aller dans le même chemin que les autres, Père Saint-Dieu. Oh, tu as dit, étroite et resserré les chemins qui mènent à la vie, Seigneur. Mon Dieu, tu emploies la grâce, mon Sauveur. béni soit ton Saint-Nom. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au tribunal, Jésus se tient. Vous le connaissez, hein Méprise, oh Méprise, c'est le sans soutien. Merci. 493 au tribunal jésus se tient mépris et seul laissant soutien il a peu Soudain, que dois-je faire à Jésus Que feras-tu de Jésus Il se tient devant toi.